Bonsoir, c'est Amono. Oh Alors, je voulais adresser un message aux haters. Oh Gros fils de pute dans votre genre, bande de scalopes. Bande de salopes, nique ta mère à la pute. Moi, j'en ai rien à branler de vous. Moi, je suis le meilleur. Ma chaîne, c'est la meilleure. Je plante sous grâce à vous. Vous cliquez, mais j'en ai rien à branler. Je vous Oh Moi je vous en fous tous Alors, aussi une petites salopes qui regarde des mangas de merde. Les mangas j'en ai rien à foutre, c'est de la merde. C'est pour les enfants de 8 ans et les gros Hein, mon petit mongolito Vous êtes ma boule de la note coco Hein À force de regarder des mangas, pour nos fils de pute. Moi je vous baisse. Dédicace aux jeux qui m'aiment et ceux qui mettent les pouces rouges niquent ta mère qui fait...